The police have been the have Let you have a good day, Sri Shima. Let you have a good day, Vous pas Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu qui sont ici. Que quelqu'un dise les barrières sont tombées. Et nous sommes ensemble. Oh, oh. Maintenant, embrasse ton voisin. Embrasse-les. Attention, c'est une sœur, Attention, c'est une sœur Attention avec la sœur Merci, Jésus. à Merci, Jésus. Plus son homme en ta hauteur, c'est la timide. C'est l'équilibre mon sauvet. Plus son homme en ta hôte, c'est la diminue oh il devient de plus en plus, exposé au danger, même le bras bébé, mais pour le de Galilée. Pousse le cri de joie. Oh Seigneur, toi, tu sais, toi tu sais depuis sais. que j'ai appris il n'y a que trois éléments qui étrultent il y a quoi et quoi. Popularité. La popularité, la popularité Et quoi Depuis que j'ai appris des saisies de Mon cœur bat pas apaisé En plus c'est ce petit don Que tu as mis dans mon cœur Ce n'est que la guerre sur la guerre Ça au moins tu sais Yoga prophétie, Yoga prophétie Yoga prophétie Nous ce qu'on de prophétie J'ai prophétie Frère, Yoga ces millions que Dieu va te donner cette année, ce n'est que la guerre, c'est la guerre. Un 20, en plus de ce beau mariage que Dieu va te donner après ce passé. ce n'est que la guerre, c'est la guerre. Yes! Est-ce qu'il y a des sœurs du message ici? Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Sérieux, sérieux, sérieux, écoute. En plus elle est cette prouver que Dieu t'a donné ma soeur en Christ. Ce n'est que la guerre, suivre la guerre. ça au moins tu sais. Mais si tu me laisses à mi-chemin, tu hey, prends la soin de moi, Seigneur. Sinon je veux rester qu'avec des discours. Moi j'ai écrit il y a 50 ans, si tu me laisses à mi-chemin, tu prends la soin de moi, Jésus. Si j'avais resté qu'avec des discours, j'avais chanté ces jours-là au train de jouer. Ah, tu prends la soie de moi Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a la sécurité? Tombola, tombola Est-ce que tu crois que tu as la sécurité? Tombola tombola, tombola, tombola, tombola Tombola, tombola Ah, tombola, tombola Même mon ami qui va l'aider à tomboler Ah, tombola, tombola Oh, tombola oh, Tombola, Est-ce que vous êtes prêts? comme ça, en sécurité, en sécurité, en sécurité. Dans ta vie sans avoir raisonné Le mariage le plus beau de la famille sans avoir Tu seras influent dans toute la famille Sans avoir raisonné yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Et quelques mois plus tard Nous avons vu le bébé Jésus Es que banana Banzami, but one by one, you. Is es the que banana and Zambia Bazawa? Is es the que banana Bazawa? Yeah, ba boy Bazali. Bana and Zambia. Eske que the Bazawa? Bazali, a millionaire. Eske que the Bazawa? C'est le bazar Okay. Bonsoir, bonsoir le Tu te connais, mais tu as Babucha I the